Frustration. État mental d'insatisfaction. D'insatisfaction caractérisée Chut. par un déséquilibre entre... Oh ta gueule euh. Ça va Non mais si, si tu t'étais amené à l'école de sorcellerie de Poudlard, oui. tu serais dans quelle maison Dans quel faudra ah, je, je suis quoi Tu je... <rire> mmh. <rire> serais Serpentard plutôt. Pouvez... <rire> non Mais en vrai tu sais pas. Ah non, non, en non, non, je sais pas. il faut que tu fasses le test. Le test du choix peau magique. Ah si jamais dit c'est en hein, vrai oui. oui, comment Mais si c'est pas un ordinateur. Oh. Mmh bon bah On en fait maintenant, j'en hein. ai là-haut. Ok. Ok mmh. bon, bah, super. Ok, bah, on y va. Viens, viens, viens Super. Oh. <rire> Merci. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, c'est quoi ton site Tu vas sur Pottermore. Et tu mets un n'importe quel nom pour Magic. Mike. Ouais. Alors, voilà. c'est bon, bon, bon Là, t'as plein de questions à choix multiples. Ouais. Super simple, tu réponds. Pour... c'est bon. Vas-y. Ouais. <rire> Je me rappelle pas d'un qui sur Harry Potter, enfin, ça ressemble plus à un test de psycho, ton truc. Mais non, c'est J. Caroline qui l'a écrit. Ah oh. bon ouais. Il me faut lire tout de suite. Alors... Euh, forêt, rivière, plat... Mmh. Rivière. C'est plus romantique, elle fait morte, ça. Alors, quelle matière choisiriez-vous bah, défense, ah, les... défense contre les forces du mal, ça c'est obligé. Hein, ah ouais d'or, encore un jeu. Ah, ouais. <rire> Tiens Voilà, euh, ensuite, euh, animal magique. Ouh, hein, elle est dure celle-là euh... Ah non, non, hippogriffe. Hippogriffe, obligé. T'as du mal à les approcher, mais après quand t'as réussi à la préposer, tu vois, t'es. Ah ouais, c'est bien quoi. Vas-y, fais la dernière. Euh, Pile ou face Vas-y, choisis, t'es sincère. Choisis. Ça, ça. Euh, euh, face euh, Voilà, face, ok. T'as une plus validée, ok. Oui. Voilà. Ah, on va savoir ta maison Ouais, ma griffon d'or, obligée. <rire> griffon d'or, griffon <rire> Let's Frustration. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises, que je vais liker et partager la vidéo, que je vais m'abonner à la chaîne des Papillons de l'Extrême et les suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Mes faits accomplis.